Ça, c'est ma caméra. Enfin, c'était ma caméra, parce que depuis le dernier projet, euh, bah elle ne fonctionne plus. Voilà, elle ne veut plus s'allumer. Plus rien du tout. Alors du coup, c'est pas simple du tout de tourner une vidéo bah, sans caméra. Mais bon, dans un sens, il faut voir le positif, car j'ai acheté une super caméra qui filme en 4K. Et donc, je pourrais filmer des trucs super sympas. Enfin, bref... Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon atelier. Atelier qui depuis le mois d'août a quand même fortement changé. Hein. Il est super propre, j'ai mes machines qui sont toutes nettoyées. Dites-moi dans les commentaires juste ici en dessous si ça vous intéresse que je tourne une vidéo sur le tour de l'atelier et les différentes machines que j'utilise. À propos de la chaîne, ça se passe plutôt bien. On arrive bientôt aux 2000 abonnés et je suis super content. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux. Je vais essayer d'être beaucoup plus régulier dans la diffusion des vidéos. J'aimerais bien en fait maintenant faire un vlog, un projet un vlog, un projet et ça qui sortirait tous les dimanches. Alors c'est pas facile parce que youtubeur ben, c'est pas mon métier, peut-être un jour ça serait bien mais pour l'instant j'ai un autre tas. pour l'instant c'est plutôt essayer de trouver un juste milieu entre la vie de famille, youtube, le boulot, alors pourquoi la diffusion le dimanche ben, c'est super simple, moi j'ai du lundi au samedi pour préparer une vidéo et vous la diffuser. Et eh bien le dimanche. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Je vais essayer de publier des stories, des photos et des mini-vidéos sur l'avancée des projets et plein de trucs super cool. Alors rendez-vous sur Instagram, le lien est dans la description de la vidéo. Bon et eh bien je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à commenter la vidéo, c'est super important de mettre un petit pouce bleu. Moi je vous retrouve dimanche pour un nouveau projet. D'ici là, portez-vous bien et travaillez en toute sécurité. Ciao